Salut, aujourd'hui on a à l'Aventure Parc à Wavre et c'est le plus grand parc à Acrobanche de Belgique. On va le tester pour vous. Restez jusqu'à la fin, on a peut-être quelques entrées à vous faire gagner. Ce qui est bien à l'Aventure Park, c'est qu'ils nous passe des combinaisons pour pas salir nos vêtements et euh, des gants, comme ça on sait pas mal au doigt. Chou. Après cette fait équipée, on vient à ce chalet et on regarde une petite vidéo en fait qui explique les consignes de sécurité et le parc. Là, on va commencer par un petit parcours vert. Euh, bah, déjà parce que c'est euh, les parcours les plus simples. Allez, Arthur, viens, c'est parti. J'arrive. Mais ça c'était pas du jeu ça C'est une, une planche de bois et euh, c'est assez facile. Donc là, on vient de finir les parcours verts, donc on ne peut pas faire les parcours rouges. c'est parti. En famille, il faut savoir que vos enfants ne vont pas pouvoir tout faire. Il y a les, les petits enfants entre 5 ans et 9 ans qui vont pouvoir faire les parcours blancs et jaunes qui sont tous regroupés, euh, prennent l'accueil. Et à partir de 7 ans, ils sont considérés entre guillemets comme des adultes et euh, ils vont pouvoir faire les verts, rouges et noirs. Sauf que pour les noirs, il faut mesurer plus d'un mètre 80, les bras levés. Donc là, on fait le, le parcours noir. C'est assez compliqué, il y a eu un petit problème au, au démarrage avec. Euh, avec quelqu'un, c'est parti Donc là on s'approche de, de la Grande Tyrolienne Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc pour notre première vidéo, Aventure Park vous fait gagner 3 entrées dans leur parc. Il y en a 2 à gagner sur Youtube en mettant dans les commentaires votre adresse mail plus le hashtag Aventure Park. Il y en a une à gagner sur Instagram. Toutes les informations sont dans la description. Et n'oubliez pas, mettez un like